Le dernier jour, je suis parti à la rencontre des campeurs et campeuses des coloniales, enregistreurs à la main. Ici, pas de discours de politiciens, d'experts décorés et autres délégués interministériels en col blanc. Des gens ordinaires, militants ou pas, jeunes et moins jeunes, travailleurs ou pas, étudiantes, chômeurs, bénévoles, artistes, précaires, universitaires, sachant que tout ça ne s'exclut pas mutuellement. Des gens comme moi, à qui j'ai posé la question suivante. Pourquoi es-tu là et quel est ton ressenti Parce qu'on parle souvent de nous, hein Sans nous. On nous montre, on nous dénonce, on nous accuse, mais on ne nous demande jamais comment ça va. Et on nous écoute encore moins. Mais qu'est-ce qui nous a poussé à nous déplacer depuis Grenoble, Bruxelles, Hambourg, Berlin, Copenhague, Paris, Lyon, Marseille, des grandes villes et des campagnes en passant par les banlieues Quelques réponses de la bouche des concernés. Aujourd'hui, c'est terminé le camp des décolonial qui, pendant quatre jours, nous a permis de penser, réfléchir à propos du racisme individuel, structurel, etc. etc. Et en fait, c'était en non-mixité. Pour une fois, on l'a choisi. Parce que faut pas le dire, ben, j'ai beau venir d'une petite ville comme Limoges, la non-mixité, en fait, on... Enfin, on a beau en faire des tas, d'état, des des tas, je l'ai vécu toute ma vie, en fait, c'est ça le gros problème. Enfin, le problème, je ne sais pas, mais en fait, la non-mixité, je l'ai vécu dans mon quartier, je l'ai vécu à l'école, je l'ai vécu au foot, je l'ai vécu du coup quand je suis arrivé à l'université, parce que du coup c'était la non-mixité, il n'y avait que des Blancs, et moi. Donc, euh, enfin voilà. Par contre, euh, après le CE c'était vraiment génial et la, la nourriture était vraiment très bonne. J'ai trouvé ça intéressant euh, et puis euh, plutôt joyeux en fait. Voilà, C'est-à-dire que. Euh, je ne parlerai pas tant des ateliers parce que comme je suis arrivée tard et que je suis venue vraiment euh, euh, enfin, des ateliers, des formations, et euh, finalement euh, euh, j'ai très peu suivi les entretiens, enfin, les, ce qui s'est passé, mais par contre j'ai trouvé qu'il y avait euh, quelque chose de joyeux, de, de bienveillant entre les personnes et, et, et, et, et ça m'a beaucoup plu. Fait, euh, ça, de me se sent, sentir aussi dans un espace où on se sent en sécurité, euh, en amitié, euh, et voilà. Bonjour, je m'appelle Ibrahim. Mes impressions sur le camp d'été des coloniales, c'est que c'était le feu, j'ai pas envie que ça finisse, je me suis senti vraiment bien pendant quatre jours, et euh, j'ai juste hâte d'être l'année prochaine, que ça recommence, euh, avec des meilleures idées qui ont émergé même pendant le camp avec euh, peut-être l'intervention euh, d'acteurs de terrain ou de personnes qui ont vécu euh, certaines situations et peut-être euh, passer d'un truc un peu plus euh, chercheur et euh, militant à chercheur, militant et aussi euh, affecté même si parfois eux aussi sont affectés, souvent même eux aussi sont affectés parce qu'ils sont racisés de toute manière Donc voilà, c'était euh, plus ou moins mon j'ai rencontré plein de monde, c'était grave cool, les gens sont cool euh... Le lieu qui nous a accueillis a été vraiment bien aussi, tu vois, moi ça m'a surpris et tout, ils se mettent en danger un peu, tu vois, machin, et franchement ils ont assuré, la bouffe était bonne, le petit déjeuner, voilà, mais bon, on en parlera en off. Bah, je m'appelle Harry, euh, là c'est la fin du camp des euh, je suis en train de, en mode, euh, essayer de capter des gens et tout, pour discuter avec eux, des gens à qui j'ai participé à des ateliers et tout et euh, de continuer un peu euh, les trucs intéressants euh, auxquels on a, on a parlé quoi et euh, d'essayer de faire que ça déborde un peu de, de ce camp quoi et de, de faire aussi du contact euh, pour que ça déborde aussi de ce camp et, euh, et des trucs aussi auxquels euh, même euh, toi des questions que je pourrais poser genre euh, sur des trucs auxquels j'ai pas participé et que tu as l'air calé euh, dessus quoi franchement le euh, camp je pensais pas que ça se passerait aussi bien. En réalité, je venais avec plein d'a priori et tout. Et euh, bon, J'ai pas fait l'atelier formation euh, euh, racisme interracial, et trucs comme ça. Et euh, ouais, c'est ce truc-là aussi que j'appréhendais pas mal et tout. Et euh, bah, je vois qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de bienveillance quoi, entre les gens, entre eux. Quoi. Et euh, ouais, c'est. Euh, ouais, C'était un des trucs aussi qui. Enfin, c'est pas un truc où je. Que je, que je percevrais comme du racisme des fois c'est pas tout le temps un truc que je perçois comme du racisme tout le temps mais genre euh, ce truc d'être vraiment très dur entre nous mêmes quoi euh, et là euh, le, je sais pas si c'est le cadre et les cadres et les gens ont fait que oh ouais, yeah. euh, les cadres et les gens ont fait que euh, franchement ça s'est euh, pas passé comme euh, je, je, je l'appréhendais dans, dans le coin de ma tête non effectivement non euh, je ne suis pas non plus encore Fania ou, ou Siam pour assumer parfaitement publiquement tout, tout ce que je fais dans ma vie. <rire> en tout cas un niveau, je dirais, voilà, qui tiendrait du militantisme quoi. Parce que moi je suis pas justement à l'origine, euh, contrairement à beaucoup ici, une militante. Et donc du coup, bon bah c'est un peu. Euh... Euh, parfois, je me suis sentie un peu, euh, enfin, parfois juste à un seul entelier, je me suis dit, ah ouais, il y a quand même euh, impressionné, en fait, quoi. Quand les, chacun devait se présenter en disant, ouais, moi je travaille là, moi j je suis intervenu là, moi j'ai fait du militantisme de rue, toi t'es là, tu fais bon, bah moi, écoute, euh, <rire> je débarque complètement. Mais en même temps, voilà, c'était intéressant justement de se confronter à, à différents profils, euh, de, de se nourrir aussi de l'expérience de, des autres, de, de leurs connaissances, qu'elles soient euh, théoriques et surtout, surtout pratiques, quoi. Donc euh, j'ai vraiment perçu le côté école à ce niveau-là. Hein, pour moi, c'était vraiment à, à tous ces niveaux-là. Et, euh, et ce que j'ai beaucoup aimé dans le camp, euh, en tant que femme noire, c'est euh, l'impression, alors je sais pas, du coup je connais pas les statistiques ethniques du camp, je sais pas, je, je sais pas si euh, <rire> l'interdiction française s'applique aussi ici, si, si j'ai un doute, mais, mais j'ai vraiment eu l'impression en arrivant tout de suite qu'il y avait vraiment une majorité de noirs et de femmes noires quoi. Enfin, et du coup ça, ça m'a, oh, je me suis dit, on est la majorité et tout, alors qu'on est les plus écrasés de manière générale. Et ça déjà, déjà, enfin en termes d'atmosphère, je me suis sentie vraiment euh, enfin, plus safe que, que n'importe où ailleurs encore dans ma vie en fait, hein, jus jusque maintenant. Donc, c'était génial, quoi, cette impression de, de communion. Ou juste, tu, tu vois, visuellement, en fait, ce que ça donnait, tu vois, de voir tous ces visages de femmes noires. Juste ça, sans même interagir avec elles de manière directe, quoi. C'était... Enfin, psychologiquement, j'ai vraiment senti un shift, tu vois, dans, dans ma tête, quoi. C'était juste dingue. Donc, ça, ça, c'était... Rien que pour ça, c'était une expérience inestimable. Enfin, vraiment inestimable, quoi. Enfin, ce que j'ai payé, c'est... Ça n'a rien... Enfin, enfin, je veux dire, c'est... C est, c est, c est, enfin, Je ne veux pas dire que c'est rien, donc quoi, mais je veux dire, par rapport à ce que ça m'a apporté, c'est vraiment incroyable. J'avais déjà assisté à. Euh, J'avais peut-être déjà fait une fête, euh, une, une, une réunion comme ça, un peu associative, machin, en non-mixité. Mais, euh, mais comme j'ai dû partir à l'étranger juste après, déjà, donc c'est vrai que ça m'a un peu coupé dans mon élan dans un étranger où il n'y avait pas beaucoup de noirs. Donc, donc voilà. Euh, et là, euh, revenir tout juste de cet étranger et me retrouver effectivement dans un espace euh, euh, non mixte avec autant de gens, avec autant de gens, c'était la première fois. Euh, là, c'était là, c'était dingue quoi pour moi. Enfin, c'est toujours aussi, euh, même si la, les premières fois c'était il y a un peu plus d'un an, euh, mais mais c'est incroyable. C'est comme si j'avais jamais vécu quoi à chaque fois. Donc c'est ça montre aussi que c'est c'est trop peu courant quoi. C'est trop peu courant. Euh, moi, dans mon entourage, là. Euh, français, euh, j'ai plus vraiment de, par exemple, de, de, de famille, enfin euh, j'ai jamais eu vraiment de famille, par exemple élargie, où j'avais l'impression justement d'être dans un environnement noir et nombreux, donc euh, c'est des expériences qui sont très inédites en fin de compte, et, euh, et c'est un trop plein d'émotions en fait, quoi. il y a des moments où il y a plusieurs personnes qui ont pleuré, et puis moi aussi, parce que, parce que voilà, c'est de l'extrême tout le temps en fait, c'est du concentré voilà, émotionnel quoi. Et, euh, et c'est génial, moi j'ai vraiment hâte de, de, pouvoir, de pouvoir revivre ces moments-là de manière un peu plus fréquente. quoi. Euh, alors en fait, par rapport à ce qu'on était des coloniales, j'étais pas forcément venue avec des attentes, mais euh, je voulais quand même en, fait, en sortir en me disant que, euh, que voilà, je suis maintenant si dans la rue... Euh, on me tient à un propos que je juge raciste ou euh, tout ça, euh, je peux lui répondre au tac au tac et lui dire directement. Euh, voilà. Et euh, je pense que maintenant je me sens prêt plutôt à, à le faire et à oser le faire. Et euh, donc voilà. Et sinon aussi euh, en fait depuis le début je me dis euh, de quand j'ai vu toutes les personnes qui est, je me dis mais bah, en fait il euh, y, a, y a tellement de diversité en fait. Je me suis dit, mais on est tous différents, on est tous divers. C'est que pour moi, la vraie diversité, en fait, c'est ça, c'est pas ce qu'on voit dans la rue, ce qu'on veut nous faire comprendre. Et ouais, je me dis, peut-être qu'on est tous déracisés mais on est tous divers. Et pour moi, c'est ça la vraie diversité, quoi. J'ai adoré. À chaque panne colonie de vacances, je commence à y aller, moi. <rire> et donc euh, là suis vraiment très émue et je suis très contente aussi d'être venue parce que euh, bah, c'est tout ce que, euh, que j'aime c'est tout ce que j'attends de la vie <rire> euh, voilà. bah, moi aussi je suis très contente d'être venue parce que euh, c'est un moment militant historique et en même temps euh, c'était un c'était un moment humain très fort franchement je sors de là avec plein de choses dans la tête parce que d'un point de vue théorique on a été enrichi mais vraiment d'un point de vue humain on, on s'est fait du bien on, on s'est soutenu et ça vraiment voilà ça m'a vraiment renforcé sur, ce, que, sur ce, de ce point de vue là bah moi c'est pareil je pense que je suis hyper contente dans le sens où je connais d'autres types de non-mixité en fait et, euh, et que cette non-mixité-là, en fait, ça fait du bien. Parce que je pense qu'on a besoin aussi de prendre de la force. Mmh. Face à tout ce qu'on peut entendre dans les médias, de partout, on est socialisé perpétuellement dans une société qui, qui nous renie en tant que personne à un moment. Autant dans le travail qu'à l'université que dans plein de lieux. Et ça fait du bien aussi de de se rassembler, de se dire, ouais, en fait, ok, on n'est pas taré, en fait, on ne devient pas à moitié dingue ou quoi, euh, sur plein de choses. Donc non, ça fait du bien. J'espère que ça se reproduira. <rire> J'espère, ailleurs, ou je sais pas où, mais euh, qu'il y aura une prochaine, en fait. Ah bah oui, absolument. Je trouve que c'était nécessaire de, de se retrouver une fois par an, enfin une fois par an ou plus ou moins, tous ensemble pour faire en quelque sorte le point sur ce qui s'est passé dans l'année. Il y a toujours aussi de nouveaux thèmes à discuter, à étudier, à réfléchir ensemble. Et, et puis là, ce qu'on a eu ce week-end, c'était un condensé de, de, de, de qu'on avait besoin de parler ces derniers temps. Et dans un an, il y aura certainement une nouvelle chose. Oui. Enfin, moi aussi, j'espère beaucoup euh, qu'on va se retrouver parce que euh, c'est réparateur. En fait, On en a vraiment besoin. On est face à une violence mais dingue dans la société. Euh, on a parlé des violences psychologiques et en même temps, euh, quand on regarde ce qui se passe à l'international, c'est violent. Et euh, euh, On fait vraiment le lien entre la violence à l'intérieur et à la violence à l'extérieur de la France. Et euh, si on n'a pas ces moments-là pour se retrouver, pour se faire du bien, euh, moi je trouve que c'est très difficile de continuer. Je n'ai pas beaucoup d'habitude d'être dans des contextes non-mix, mais j'habite au Copenhague et je travaille avec des sans-papiers des demandeurs d'asile, alors beaucoup de notre réunion, c'est qu'avec avec eux, pas, pas de blancs, même pas des personnes qui ont des, de la citoyenneté européenne parce que ça c'est bon il y a des relations de pouvoir et ouais je suis militant je milite au copenhague et bon j'ai venu ici dans le camp pour établir des connexions internationales pour voir comment on peut faire une lutte plus euh, interconnectée avec les différents contextes et bon je suis très content parce que j'ai appris beaucoup de luttes en france et bon, de toutes les traje trajectoires les tra différentes trajectoires les différentes positions et Bon, il me semble que vous êtes ici vraiment organisé. Alors, bon, en comparaison du de, de Copenhague. J'étais très content, beaucoup de, je, je sentais beaucoup de courage dans mon corps et mes, ma tête, il voyageait dans tous les sens avec beaucoup d'idées et beaucoup de choses que je veux faire quand je retourne. Et bon, travailler avec mes camarades. Alors c'était. Bon, les, les, les émotions c'était de. Pas beaucoup de mots, mais j'étais vraiment encouragé et je, fais, je me sentais vraiment empowered. Comment est-ce qu'on dit Empodéré Empowered. Bon. Empower. <rire> moi, moi, je voulais dire que le camp était colonial, décolonial 2016, ça a été vraiment euh, une, une grande bouffée d'oxygène. Euh, le fait de voir autant de jeunes investis, euh, de euh, tellement de visages différents, vraiment un panel de, de toute la société et, et, et ça nous remplit de joie de voir que, que la jeunesse elle est là, elle se mobilise euh, surtout que dans les quartiers populaires il y a ce discours euh, défaitiste, on ne peut rien faire euh, je pense qu'ils n'ont pas cette vision euh, de, de, de, de ce qui se passe donc euh, on, on, on va faire euh, le lien autour de nous pour dire que ça bouge et euh, qu'il faut garder espoir, il faut lutter, euh, s'éduquer au niveau de l'histoire et euh, voilà il y a des gens qui font un travail formidable. Et on dit à l'année prochaine Inch'Allah oui. si Dieu veut que, ben, que la lutte continue et, et on rentre avec optimiste, optimisme. Euh, chez Parce nous on est, est, bon, est bon. on, on est attaqué de toutes parts euh, par les instances, euh, donc la mairie, la préfecture euh, euh, au sujet de la Palestine, du boycott euh, d'Israël. On nous interdit euh, de porter les t-shirts, on nous interdit la place de la comédie, qui était euh, qui est une place où on informait la population euh, sur ce qui se passe en, en Palestine, euh, le nettoyage ethnique, l'apartheid qu'ils euh, qui ont mis en, mis en place. Euh, voilà, c'est difficile de lutter actuellement en France, mais on ne lâchera rien. On est déterminé. Euh, voilà, on inventera. La, la, la, la lutte évolue et ils peuvent compter sur nous pour trouver d'autres formes de, de lutte. C'est mon premier camp non mixte racisé. Euh, J'ai l'habitude des espaces non mixtes féministes. Euh, après en vrai des espaces non mixtes racisés, il y en a dans la famille, au travail, je travaille dans le 93 où c'est plus que 90% de racisés dans. Un... Dans, dans le lycée où je travaille. Donc voilà, du coup je trouvais que c'était intéressant, plein d'ateliers, un peu soutenu. Après il faut faire le tri et euh, voilà, euh, on voit qu'il y a des divergences et voir sur quelle base d'unité on peut se retrouver et je trouvais que c'était vraiment bien. Et puis moi ce qui m'a le plus plu c'est comment euh, c'est un système et qu'il faut le détruire, qu'il n'y a pas le choix et qu'il faut créer une alternative et que le lien entre l'anticapitalisme et l'antiracisme et l'antissexisme euh, c'est structurel et que pour combattre l'un, il faut combattre l'autre. On est obligé de tout tout bousiller quoi. <rire> Comme à chaque fois des espaces non mixtes ou des espaces militants, il beaucoup de force, beaucoup d'échanges, des questionnements, des énervements aussi. Tout est là, je ne suis pas d'accord, ça me saoule, mais il y a de la force quoi. Et puis plein de parcours différents, j'ai rencontré notamment des gars de quartier populaire qui se posent des questions politiques, qui ont une expérience, qui ont du vécu et que ça accroche tout de suite quoi. Il y a un vécu commun, une charge commune, euh, une révolte commune et tout du coup c'est bien de pouvoir en parler euh, et de pouvoir euh, en parler tranquillement et mais que voilà c'est des espaces non mixtes mais il y a aussi des divergences et du coup bah, il faut que ça s'exprime aussi et, euh, donc voilà quoi C'est la première fois que je vais dans un camp comme ça euh... Ça fait mal au cœur de partir en fait, ça y est, au bout de quatre jours, tu as rencontré tout le monde, as vu tout le monde, t as, t as lié un peu quand même des amitiés, des trucs, en fait, ça se passe comme ça, et, et bah je trouve que c'est super fort quand même malgré tout, et, et c'est dur, t'es là, oh, donne-moi ton Facebook, tiens, ma carte de visite, tiens, oh, enfin, c'est très, euh, il y a un peu cette peur quand on part de ne pas retrouver cette unité qu'on avait dedans, et j'espère que ce ne sera pas le cas. <rire> Bah en fait, ce camp. Euh... C'est juste que j'avais. Ça fait des années que j'ai un projet professionnel, que c'est mon rêve, que c'est toute ma vie. Et en fait, le milieu militant blanc anarchiste m'a fait culpabiliser, m'a fait me sentir mal et tout par rapport à mon projet. J'en avais honte et tout un peu. Et maintenant, en fait, j'ai dit, mais non, mais genre, mais nique leur race en fait. Je m'en fous. C'est moi. S'ils comprennent pas, tant pis. Et genre, je me dis, c'est bon maintenant ça m'a donné des outils pour accepter qui je suis en fait et arrêter aussi de toujours euh, me positionner par rapport euh, aux blancs, au milieu anarchiste et tout en fait je m'en fous, on n'a pas les mêmes problématiques, on n'est pas du même monde et c'est pas grave en fait, on peut se retrouver mais genre ça m'a libéré sur certains trucs, voilà Alors oui j'ai l'habitude de, enfin, de ce genre de contexte enfin, comme je suis dans Moissy, que c'est Moi un collectif en non mixité déjà en, en, double, en double non mixité de, de race et de genre euh, oui, j'ai l'habitude de la, la non-mixité politique, Super. et euh, je, milite depuis, je milite sur le terrain depuis euh, un an et demi, deux ans. J'ai commencé avec moi-ci, en fait, concrètement. Euh, j'ai vraiment commencé avec moi-ci. Donc, euh, je n'ai pas une expérience euh, énorme dans le militantisme, en fait. J'ai commencé très vite, j'ai commencé très fort. <rire> et euh, comment je me sens par rapport au candidat des Bon, je suis très frustrée de ne pas avoir fait tous les, tous, les, tous, les, tous les ateliers que je voulais faire. Mais bon, je ne pouvais pas être à deux endroits en même temps. Malheureusement, j'espère qu'on pourra avoir des, des notes de qualité pour, pour, pour pouvoir voir ce qui a été dit. Mais Sinon, je suis quand même très, très contente, très satisfaite de ce que j'ai pu y apprendre, ce que j'ai pu y entendre, des échanges qu'on a, qu a, qu qu a eus. Il y a des choses qui étaient très, très émouvantes parfois, c'était très, très touchant à certains moments. Le, surtout, surtout dans les témoignages évidemment et euh, concrètement euh, d'un point de vue militant, d'un point de vue politique, c'était vraiment, vraiment très enrichissant, c'était vraiment très... mais moi qui, euh, enfin, qui, avant de militer sur le terrain, j'ai passé énormément de temps à me former sur, euh, sur internet, sur Facebook, sur des blogs, euh, moins par les vidéos, parce que c'est comme, les vidéos militantes, c'est quand même essentiellement en anglais, mais, euh, J'espère qu'il y en aura une autre l'année prochaine et que je pourrai faire les ceux que j'ai pas pu faire cette année mais bon. Et euh... après, maintenant, euh, je suis extrêmement fatiguée, et puis c'était super intense quand même, euh... mais je suis contente aussi, a... j'ai pu rencontrer de nouvelles personnes, j'ai pu parler à des gens, il y, a... il y a des projets qui se mettent en place. Euh... Euh, enfin, c'est motivant quelque part aussi sur, euh, enfin c est, c est, c est, là je suis lessivée hein, là tout de suite là, là tout de suite, maintenant j'ai super j'ai plus envie de dormir que de manifester et, euh, mais concrètement euh, oui. c'est vrai ouais, c'est très motivant et puis c est, c est, euh, enfin, ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a autant de mobilisation de gens qui sont motivés pour faire quelque chose pour, pour lutter pour ne pas se laisser faire enfin, quand on voit la, les attaques qui sont, de, qui sont très très fortes, qui sont très violentes et qui viennent, dans, qui viennent autant d'en haut que d'en bas c'est rassurant de voir que finalement on est motivé pour passer pas se laisser faire et je trouve ça cool, je suis vraiment contente. J'ai envie d'en parler aussi à des gens, mes proches, je vais peut-être en parler à ma mère en rentrant, je vais en parler à ma soeur certainement. Mais ça, ça me permettra d'avoir un regard extérieur de personnes qui ne militent pas et qui sont plus ou moins touchées par ce que je dis. Là, comment, ça pourrait même m'aider à, à trouver des idées qui me être qui non, je ne me considère pas comme militante. Disons que je suis plutôt, je lis beaucoup les réseaux sociaux, je lis beaucoup, j'essaie beaucoup de me renseigner sur euh, tout ce qui a un rapport avec la déconstruction, le, le néocolonialisme, notre histoire en tant qu'ensemble d'immigrés, toutes ces choses-là, et également ce qui se passe actuellement. Après, oui, j'aime bien la politique. j'ai Toujours été assez, euh, enfin, toujours une famille assez politisée, mais euh, oui, on va, on va dire que voilà, j'ai toujours aimé ça. Et euh, mais jamais, je me suis jamais vraiment engagée dans, dans le militantisme, et euh, là, pour le camp de colonial, je dirais sur le point humain, c'était très très intense, c'était très très intense parce que euh, finalement c'est beaucoup de vécu, en hein, final, hein, c'est beaucoup de vécu de gens. Et euh, donc des fois c'était vraiment de la joie d'avoir des gens qui partagent la même chose que toi. Et des fois il y a eu beaucoup de pleurs parce que c'est beaucoup de souffrance. Et, et j'ai aussi remarqué c'est beaucoup beaucoup de solitude au final. Parce qu'il y a plein de gens qui pensent que ce qui leur arrive, c'est tout seul dans leur chambre et qu'il n'y a que eux qui pensent comme ça. Alors qu'en fait, non, en fait, c'est un système, en fait, c'est beaucoup plus ancien et beaucoup plus euh, sociétal qu'ils qu pensent. Donc je pense que c'est en ça que. C'était très intense du coup parce que beaucoup de gens se sont rendu compte, mais en fait, on a un peu tous les mêmes histoire, on a le ressenti. Et euh, sinon, politiquement, euh, moi je pense comme tout le monde, ça radicalise encore plus parce que le fait de savoir à quel point c'est un système aussi impitoyable fait qu'on n'a pas le temps d'être gentil en fait, on n'a pas le temps d'être sympa, on n'a juste pas le temps. Ouais, sur, euh, sur la, la France-Afrique. Oh noire euh, voilà je me suis renseignée parce que moi je me suis posé la question pourquoi euh, les noirs euh, toujours on est à la dernière place toujours à la dernière, classe du classe 30, dernière place du classement du euh, on n'a pas de culture les autres même si on les aime pas ils ont de culture mais nous on n'a rien du tout je c'est pas possible il y a un truc euh, j'ai commencé à me renseigner comme ça donc je vous savais un peu la France Afrique vite fait euh, j'ai vu oui on nous a caché, comment la colonisation s'est faite comment la décolonisation s'est faite ça je vous savais mais quand on a vu dans la séance l'ampleur du truc, Et on a tous ressorti en se disant « Mais ne rien faire, le truc est parfait, le système est parfait, tout est bloqué, que ce soit militairement, politiquement, intellectuellement, culturellement, même dans le milieu religieux même, pour certains pays, tout est verrouillé. » Et en même temps, on se rend... Et là, on réalise vraiment quand on nous dit « Ouais, on a décolonisé, mais trop pas. » Pas du tout. Et... Pas du tout, on nous a juste donné un drapeau et un hymne, c'est tout. Mais, mais sinon, euh, tout est verrouillé. Euh, voilà, je pense que c'est français. je crois qu'il disait ça, hein, qu'il disait que finalement, c'est dans lui des gestionnaires, en fait. C'est-à-dire, au oui, lieu que ce soit directement les colons qui soient là, c'est des Noirs, qu'on a bien formé, gérer le truc à la place. Mais sinon, pareil, c'est impressionnant. Alors non, je suis pas militante. Euh, je suis pas militante. Et oui, j'ai l'habitude des débats en non mixité. En vrai, c'est la première fois que je suis dans un débat euh, dans un contexte antiraciste, euh, non mixte, mixte en termes de genre. Bah, non seulement je ne me suis jamais retrouvée en, en mixité avec des blancs, mais je ne me suis jamais retrouvée en mixité avec des hommes à discuter de racisme et de ces problématiques-là. Donc, euh, ça faisait partie des choses que j'appréhendais, ni négativement ni positivement, mais que j'appréhendais un peu en arrivant en disant c'est la première fois que ça va m'arriver, à quoi ça va ressembler. Et c'était chouette, c'était hyper intéressant, ça a ouvert d'autres portes et plein d'autres choses. Le truc à retenir, c'est que plus on... En tout cas que moi je retiendrai de ce truc, c'est que plus on apprend de notre histoire et plus on apprend sur notre douleur en fait et comment elle s'est construite et tout, mais surtout plus on apprend comment on est proche les uns des autres. Et ce qui m'a marqué, dans un atelier en particulier, c'était euh, l'atelier sur le, le racisme que subissent les Asiatiques. Et en fait, euh, la lumière s'est allumée et je me suis rendu compte que je suis dix fois plus proche d'un Asiatique que d'un Blanc. Quoi. Nos grands-parents ont vécu les mêmes histoires. Les miens sont allés dans leur pays, les leurs sont venus dans les miens, et, euh, et on s'est croisés 26 fois dans notre histoire et on ne s'est jamais vraiment parlé avant euh, ce camp. Et ça, euh... Et là, je vais pleurer. Mes impressions sur... Euh... En fait c'était incroyable de se retourner et d'avoir que des personnes racisées partout, c'était une espèce de petite joie constante et puis moi j'ai pas grandi dans les quartiers populaires, j'ai pas grandi dans cet environnement donc c'était aussi plein de rencontres avec des cultures, avec euh, des, des langages, des vécus, des discussions euh, sans arrêt qui étaient... Qui était, qui était tellement différente du quotidien en même temps enrichissante. Et puis avec toutes ces différences là, il y avait aussi euh, du commun qui s'exprimait tout le temps euh, autant dans, dans, dans les parcours que, euh, que dans les, les rapports euh, à la politique euh, et à l'actualité enfin, voilà, dans, dans nos expériences et dans nos récits c'était euh, quand même hyper intense c'était intense. D'ailleurs euh, ouais, j'apprends vachement la sortie là. Je disais tout à l'heure que la nuit, à mon avis, mon inconscient, il travaillait à fond parce que ça a remué des trucs très profonds. Des, des... On a travaillé sur des choses qui, qui sont communs dans l'enfance et, et, et sur des choses qui ont à voir avec les désirs. Et, et du coup, euh, euh, je suis passé par plein d'états, de grandes de, de rappels de choses très douloureuse et puis après des moments de joie et juste de, de sensations de communauté et, et d'enthousiasme de, et de courage et du coup c'était... c'était riche, ouais. Moi c'est la première fois, la première fois euh, que dans un endroit et un temps donné euh, je sais que ma parole va pas être mise en doute que quand je raconte que j'ai eu telle ou telle expérience euh, de racisme, on va pas me dire que je suis parano, on va pas mettre ma parole en question. Et euh, ça fait vachement de bien, euh, il y a beaucoup d'amour, tu te sens beaucoup entouré, tu sais que les gens ne bah, te jugent pas comme je le dis, et, euh, et, euh, et ça fait vraiment du bien quoi. Et, et bon là c'est le dernier jour, et euh, tu sais que tu vas re retourner dans le monde réel, et, euh, et ça fait peur quoi, parce que tu te dis euh, que... Enfin, on s'est rendu compte pendant 4 jours que, enfin, on, voilà, on s'est rendu compte de tout ce, tout ce qui nous arrive depuis qu'on est petit et, euh, et, et comment c'est violent et comment on a appris à, à gérer cette violence. Et là, ça va être très très dur D'abord, une agréable surprise, c'est-à-dire que réunir pendant 4 jours dans un endroit peu comme ça, mais agréable, et il n'y a pas, y a eu aucune crise. Ça a été vraiment super super agréable. Ensuite, toutes ces rencontres. Euh, où tu, tu vois vraiment des personnes qui subissent les mêmes discriminations que toi, où on peut en parler de façon libre, ouverte, sans avoir euh, des, des culpabilisations, des culpabilités, euh, des fragilités euh, à côté. Euh... Moi, le milieu, le milieu militant parisien, en fait, a été très très violent pour moi ces derniers temps. Donc j'étais très très contente de me retirer un petit peu euh, à Londres. Parce que j'ai subi énormément de violences dedans. Donc, avoir retrouvé euh, ce, ce, ce petit monde, justement, euh, pour se ressourcer euh, et intellectuellement et de façon militante, et, euh, et euh, avec toute la sororité qu'il y avait à côté, mais avec les, euh, les frères aussi. Franchement, pour moi, je suis partie pour, euh, pour tenir pour l'année. Voilà, c'est vraiment ça que ça m'a fait, quoi, voir autant de. Autant de visages bienveillants euh, euh, qui te souriaient tout le temps en passant. Euh, euh, quand tu parlais, on comprenait de quoi tu parlais. Euh, quatre jours ensemble comme ça, sans avoir à justifier quoi que ce soit. Enfin, C'est juste du bonheur, quoi. C'est franchement juste du bonheur. Et ensuite, bah, le côté intellectuel, quoi. Moi, j'ai eu des ateliers, par exemple, ou même la plénière, par exemple, sur le lien à faire entre euh, euh, le racisme et, euh, et, euh, et euh, le capitalisme, l'antiracisme, donc du coup, l'anticapitalisme. Ça a été juste magnifique et l'atelier euh, sur le féminisme décolonial alors là enfin voilà quoi j'ai tellement appris dedans que c'était c'était juste voilà on repart euh, en ayant les idées en fait beaucoup plus claires parce que des fois on milite on voit les mots et tout mais là c'est voilà euh, avoir à nouveau les idées plus claires euh, l'entraînement sur euh, comment parler dans les médias tout ça aussi pareil quoi enfin moi je suis, enfin, je suis comblée, quoi. je suis tellement contente, je suis, je suis comblée, je suis heureuse. Et euh, voilà, toute la solitude que je vais euh, devoir confronter à Londres, en fait, je me dis là, j'ai pris pas mal d'énergie euh, pour pouvoir faire face. Voilà, ça m'a apporté énormément de choses. Ça fait quatre jours qu'on qu n'est plus du tout euh, confronté, qu'on est tous ensemble, on n'est plus confronté à, à ce racisme ambiant, enfin, le truc, le truc classique qu'on a vécu depuis qu'on est petit, etc. Euh, donc 4 jours et, euh, et en même temps on, a, on, a on s'est rendu compte là euh, de tout ce qu'on ce, ce qu qu a pu expérimenter dans notre vie et puis euh, tout ce qu'on a pu développer comme euh, résistance. Et, euh, et là ça va être très dur parce que, parce que du coup on, est, on a l'œil et l'oreille plus affûté et euh, ça fait peur quoi, de, de retourner le monde réel. Quoi. En allant au camp des Codoniels j'étais très joyeuse et en le quittant je suis un peu cafardeuse. <rire> Donc, euh, oui, en fait, euh, ce qui m'a plu, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de joie et de bienveillance, et en même temps, c'était très sérieux. Il y avait des gens très motivés, et euh, j'ai fait, euh, fait plein, plein de rencontres. Enfin, euh, c'est des moments qui sont assez rares. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre euh, Après, moi, j'ai déjà milité, mais en, quand euh, j'ai milité plutôt dans... Quand j'étais par exemple étudiante, etc., j'ai été beaucoup déçue. Et, euh, et en fait là, j'ai l'impression de, de trouver quelque chose de complètement différent, euh, qui me correspond complètement, quoi, qui, euh, enfin, qui correspond à ce que j'ai au fond du cœur et euh, voilà quoi. Et, et ce que j'ai envie de, de défendre et de la manière dont je veux le défendre. Et c'est. Euh, bah, J'espère que c'est euh, ouais, qu'un début. J'espère que c'est qu'un début. Euh, pour moi c'était euh, plusieurs fois enfin, j'ai déjà participé plusieurs fois dans les réunions nomixité et tout ça mais pour moi cette fois-ci euh, pour la première fois euh, bon c'était pas nomiste du coup c'est un peu gros sujet peut-être mais quand, je, quand euh, dans l'atelier euh, sur le racisme anti-asiatique euh, c'était drôle parce qu'on a entre les très peu de, des Asiatiques concernés, on s'est rencontrés pour la première fois un peu. Et, et du coup, on a vu un peu les visages des Asiatiques l'un l'autre et on s'est dit Ah, ça fait ça Asiatique quoi enfin, C'était un peu drôle. Et, et on a découvert aussi qu'on est très hétérogène. Et que. Voilà. Et. Euh, Qu'est-ce que je peux acheter bah, Sinon. Euh, Enfin, L'ensemble de. de. d'été, était, était, enfin, comme d'habitude, même si je participe plusieurs fois, chaque fois que je vais, c'est. chaque fois c'est. on se retrouve entre les racisés, c'est assez. c'est une expérience. je sais pas. enfin. émotionnellement très touchante, très intense aussi, parce que. Toutes les conversations qu'on a avec des personnes qu'on se croise, enfin, tous ces échanges, c est... C est... il y a quelque chose qui, qui... qui touche et euh... <rire> je ne sais pas quoi ajouter. En fait, au sortir de, de ce camp, il y a, y a un sentiment qui est presque physique. quoi. Est, on, est, on, est, on est plus droite, il est... y, a, y a un sentiment de paix intérieure, de d'un corps qui tient euh, différemment. Et je pense que, que c'est parce que, en présence de blanches, de blancs, de blanc, en présence de... dans des environnements où il y a des choses qu'on ne peut pas nommer, euh, en fait, on est divisé, de fait. Il y, a, il y a une méfiance, il y a un sentiment d'illégitimité, il y a... Euh, il y a une sorte de, de malaise diffus, comme ça, à des facteurs, je sais pas, moi... Euh, euh, intrinsèque, mais qu'en fait on peut tout à fait créer des environnements où cette méfiance, cette, ce sentiment d'illégitimité, ce, ces, ces, ces, ces, ces pressions n'existent pas et, et on, on peut vraiment ressentir cette espèce de, de solidarité très forte qui, qui nous réunit et, et s'ouvrir à, à apprendre de nos différences, à apprendre de nos expériences, etc. Et faire attention aussi aux personnes qui rejoignent tout juste le mouvement, qui n'ont pas forcément d'expérience militante, qui n'ont pas forcément beaucoup de sociabilité parmi nous. Et vraiment être là pour les accueillir, pour les entendre, pour entendre leur trajectoire, c'est magnifique en fait. C'est un moment de rassemblement, mais immense got the words to change a nation but you're biting your tongue spent a lifetime stuck in silence afraid you'll say something wrong if no one ever hears it are we gonna learn your song so come on come on come on come on you got a heart as loud as lion so i let your voice be tamed maybe we're a little different there's no need to be ashamed you got the light to fight the shadow so stop hiding it away so come on come on i wanna sing i wanna shout I wanna scream till the words dry out. So put it in all of the papers. I'm not afraid. They can read all about it. Read all about it. Oh.